responsabilité des parents vis-à-vis -vis de leurs enfants est la responsabilité la plus noble qui soit. Il s'agit pour nos enfants de les guider dans la bonne voie. Vous le savez, les parents représentent la référence ultime pour leurs enfants. Ils en sont entièrement responsables. Ils ont une responsabilité pleine et entière concernant leurs enfants. Même lorsqu'ils confient leurs enfants à l'institution, par exemple à l'éducation nationale, ils ne font que confier leurs enfants. Ils ne perdent jamais cette pleine et entière responsabilité. C'est cette grande responsabilité que le poète Raleigh Gibran a essayé de traduire par la métaphore de l'arc dans les vers suivants. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Voilà, C'est absolument magnifique, vous l'aurez compris, l'archer symbolise Dieu, l'arc symbolise les parents, et les flèches symbolisent les enfants. C'est une noble responsabilité, donc, mais c'est aussi une responsabilité difficile à porter, parce qu'elle est lourde de conséquences. Vous le savez, lorsqu'un enfant, un adolescent, voire même parfois un adulte, fait quelque chose de mal, ou en tout cas lorsqu'on perçoit qu'il fait quelque chose de mal. Vers qui les regards se tournent Vers les parents. En réalité, j'ouvre une petite parenthèse, les regards se tournent vers les mamans. Voilà, je referme la parenthèse. Et là, il y a un certain nombre de jugements, parfois contradictoires, sur ses parents. Ses parents sont trop laxistes, ou alors ils sont trop autoritaires, ils sont trop faibles, ou alors ils sont trop violents, ils sont trop démissionnaires ou alors ils sont trop radicaux. Et c'est ce qui doit participer certainement à une certaine forme de culpabilité chez le parent qui a peur de mal faire. Pourtant, ça paraît simple de bien éduquer son enfant. On se dit qu'il suffit de l'aimer, de vouloir son bien et d'agir en conséquence. Et notamment en ce qui concerne l'éducation, qu'il suffit de lui transmettre le problème. Le problème, le gros problème, c'est transmettre quoi et transmettre comment. Voilà, les parents sont confrontés à des dilemmes, étant donné la société dans laquelle nous vivons. Premier dilemme, réussite sociale ou éthique. Dans une société qui est très hiérarchisée, qui est très inégalitaire, qui est traversée par des rapports de domination, de classe, de genre, de race, comment privilégier l'éthique. Dans une société, en particulier le système scolaire, qui est basé sur un système de notation, de tri, de sélection, de performance, de ce que Pierre Bourdieu, le sociologue Pierre Bourdieu, appelait la distinction, c'est-à-dire le fait de sortir du lot, le fait de se démarquer. Dans cette société, comment privilégier l'éthique Alors il y a une série brésilienne qui traduit parfaitement bien le système tel que je viens de le décrire, discriminatoire, inégalitaire et élitiste. C'est une série qui s'appelle euh, 3%. Alors pourquoi 3% Je vous le fais en cours. Il s'agit de jeunes au Brésil, donc, qui vivent dans un bidonville. Ils sont déjà triés au début du processus. On les prend et là, on les fait euh, évoluer dans un processus où au fur et à mesure, ils vont devoir se battre les uns contre les autres, voire parfois s'entretuer. tuer et au final, à la fin du processus, il ne reste plus que 3%. Et ces 3%, ce sont les personnes, donc les exceptions, qui vont pouvoir accéder à l'autre rive, une sorte de paradis complètement épuré, où tout n'est que luxe, calme et volupté, tout est beau, où il n'y a aucune forme de violence. Et les jeunes de ce bidonville sont confrontés à un dilemme. Est-ce qu'ils doivent refuser ce système ultra-violent, inégalitaire, élitiste et prendre le risque de moisir dans le bidonville où il y a une extrême pauvreté, ou est-ce qu'au contraire, ils adhèrent au système élitiste, inégalitaire, discriminatoire, et prendre le risque d'avoir des litres et des litres et des litres de sang sur les mains. C'est un peu le dilemme dans lequel peuvent être les parents. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des enfants pour en faire des winners, les plus forts du monde, ou est-ce qu'on fait des enfants pour en faire des gens bien. Autre dilemme entre réussite et dignité. Vous le savez, la société française est traversée de discriminations raciales. Ces discriminations raciales existent pour les personnes issues d'immigration l'immigration postcoloniale, quel que soit le niveau social. Même si on est ingénieur, par exemple, on peut subir des discriminations raciales. Par exemple, on peut être déclassé, avoir plus de diplômes et être payé moins que son collègue qui a moins de diplômes et qui pourtant a un salaire supérieur. Voilà, ça s'appelle le déclassement. Vous pouvez être ministre. ministre, à partir du moment où vous êtes issu de l'immigration postcoloniale, vous pouvez être discriminé. Alors certes, par rapport à d'autres ministres, mais vous pouvez être discriminé euh, quand même. Malgré cela, on peut dire que quand même, il y a possibilité de réussir socialement en France lorsqu'on est musulman ou issu de l'immigration postcoloniale. Il y a cette possibilité, faire partie des 3% dont je parlais tout à l'heure. Faire partie donc de l'exception, il y a une condition notamment, une condition, c'est de faire allégeance. Alors ça veut dire quoi faire allégeance En vrac, je vous donne des exemples comme ça, mais vous le savez. Faire allégeance, par exemple, c'est de dire quand on est dans l'entreprise qui a un cocktail et qu'on vous offre un verre d'alcool, c'est de dire que vous n'en voulez pas parce que vous avez un diabète de type 2, par exemple. Voilà. Faire allégeance, c'est par exemple accepter de se faire appeler à longueur de journée Adam, alors qu'en vrai vous vous appelez Adam. Par exemple, faire allégeance, c'est dire, lors d'une discussion comme ça, que vous êtes contre, j'ouvre les guillemets, l'importation du conflit israélo-palestinien. Faire allégeance, ça peut être aussi, à chaque fois qu'il y a une bombe qui explose en Occident, sauf dans les mosquées, en Occident, mais pas dans les mosquées, c'est très précis, dire not in my name, par exemple. Ou alors, avoir des autocollants, euh, je suis Charlie, sur toutes les surfaces lisses qui vous entourent, euh, votre ordinateur, le mur, votre front, enfin voilà, je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie. Donc voilà, ça, c'est faire allégeance aussi. Il y a une particularité pour les filles et femmes issues de l'immigration postcoloniale, pour ce qui concerne cette, cette notion d'allégeance, donc en fait, en réalité, ça veut dire « montrer patte blanche », l'expression consacrée, c'est qu'elles doivent se montrer émancipées des figures masculines de leur communauté, de leur famille, de leur quartier, de leur communauté de manière plus générale. Donc en fait, en réalité, montrer qu'elles sont émancipées de leur père, de leur frère et de leur mari. Voilà, cette particularité-là, pour les femmes qui, sont vraiment, dans le continuum colonial, c'est ce qu'on attendait des femmes indigènes, euh, sauvées par le, le, civil... le, le, le, le, le, le colon, en réalité, le colon blanc qui venait sur son cheval blanc. La question qui est posée, c'est, on peut donc euh, dépasser ce plafond de verre, d'une certaine manière c'est la réussite sociale, mais à quel prix Alors, pourquoi les dilemmes sont aussi forts pour les parents concernant leurs enfants Si le dilemme est aussi difficile, c'est parce que on vit dans une société, où je le disais tout à l'heure, qui est traversée de discrimination. Alors, j'ai pris trois exemples que vous connaissez déjà. Le taux de chômage, notamment. Vous savez que le taux de chômage dans les quartiers populaires est pratiquement trois fois plus élevé que dans les autres quartiers, par exemple les quartiers pavillonnaires, trois fois plus élevés. Vous avez des quartiers dans le, dans le, en Seine-Saint-Denis où vous pouvez avoir jusqu'à 30-40% de chômage. 30-40% de chômage. Je vous rappelle que la moyenne nationale, c'est 10%. Les contrôles au faciès. Alors Les chiffres du chômage que je vous donne, évidemment, ils sont sourcés, c'est-à-dire que c'est l'Observatoire des inégalités, là, en l'occurrence. Pour, pour ce qui concerne les, les contrôles au faciès, vous le savez certainement, la France, l'État français a été condamné par la justice française en 2016 pour contrôle au faciès, donc en fait pour contrôle raciste, pour pratique discriminatoire de la part de la police. Donc ça, c'est quelque chose de fort quand même. C'est l'État français qui se condamne lui-même par rapport à des pratiques discriminatoires et des pratiques discriminatoires racistes notamment. Et il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, le défenseur des droits a publié un rapport où il montre qu'un homme noir ou arabe a 20 fois plus de risque d'être contrôlé, de subir un contrôle par la police, qu'un homme blanc. 20 fois plus. Voilà, ça s'appelle du racisme structurel, à partir du moment où on a ces, ces statistiques. Et puis, enfin, les inégalités à, à, à l'école. Vous le savez aussi peut-être, la France a le système scolaire qui, parmi les pays de l'OCDE, est le plus inégalitaire et discriminatoire. C'est le plus inégalitaire et discriminatoire. Voilà, et ça, c'est l'OCDE qui le dit dans le rapport annuel que l'organisation publie chaque année, le rapport PISA, et, et, et, et, et c'est le cas depuis le début des années 2000. Voilà, la France a vraiment un système très élitiste et très discriminatoire. Autre élément pour expliquer peut-être le dilemme dans lequel se retrouvent, les dilemmes dans lesquels se retrouvent les parents dans l'éducation de leurs enfants, la réduction du champ du possible. Alors c'est quoi la réduction du champ du possible C'est de dire à son enfant, ou de dire à un enfant, lorsqu'on est parent, ou lorsqu'en tout cas on est une figure d'autorité, par exemple un enseignant, tu n'es pas beau, tu es idiot, tu fais toujours n'importe quoi, ton frère il est mieux que toi, ta soeur est mieux que toi, etc. C'est-à-dire etc. que l'enfant a un champ des possibles, et le fait de lui dire que grosso modo c'est mort, tu n'es pas beau, tu ne seras jamais, tu es idiot, tu ne seras jamais intelligent. Euh, ton frère est mieux que toi, ton frère plus tard réussira mieux que toi, etc., ça réduit son champ des possibles, C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se projeter comme étant beau, intelligent, potentiellement chirurgien, etc. etc. Donc ça, c'est le rapport interpersonnel. De manière plus structurelle, la réduction du champ du possible depuis le début du processus, comme dans la série 3%, en réalité, depuis la naissance, c'est le fait pour un enfant de ne pas pouvoir s'identifier à des figures positives et inspirantes. Par exemple, un enfant noir qui... Ne va jamais voir dans les médias, au cinéma, dans les livres, etc., les livres jeunesse, un médecin noir, mais qui va tout le temps voir un médecin blanc s'occuper d'un petit enfant noir, ne va pas pouvoir lui-même se projeter comme médecin plus tard, et dès le plus jeune âge. C'est lié à la question des préjugés. Les préjugés, et vous en connaissez beaucoup, les préjugés, par exemple, c'est de dire que les filles sont nulles en maths. Voilà, donc dès le début, quand on dit ça à une petite, dès le début, elle ne peut pas se projeter comme étant bonne en maths. D'autres préjugés, les, en, les garçons noirs, sont nuls en science. Euh, Il y, y a des préjugés qui paraissent comme ça, positifs, euh, sous forme de compliments, et en fait, c'est les plus vicieux. C'est par exemple de dire que les petites filles sénégalaises, elles sont euh, euh, fortes pour tout ce qui est maternel. Elles s'occupent bien des enfants, etc. Voilà. Ou les petites filles marocaines qui adorent cuisiner, qui font très très bien à manger. Donc on a l'impression que c'est un compliment. En réalité, ce serait un compliment si on disait à la petite fille noire euh, « Tu es très très forte pour t'occuper des, des enfants, etc. Ben, » Ça serait bien que tu deviennes rectrice de l'Académie de Versailles, par exemple, ou ministre de l'éducation. Ou la petite fille euh, marocaine lui dire bah, « Tu fais très très bien à manger, ce serait bien que tu deviennes une grande chef étoilée. » Bon, évidemment, ce n'est pas le cas. Évidemment, euh, ce qu'on insinue lorsqu'on dit à une petite fille sénégalaise qu'elle est douée pour tout ce qui est maternel, c'est qu'elle ferait une très très bonne nounou plus tard. Idem pour la fille, euh, la fille marocaine. Et effectivement, il y a un lien entre réduction du champ du possible chez les enfants et secteur d'activité que les personnes issues de l'immigration postcoloniale, de fait, euh, euh, euh, où ils sont de fait surconcentrés. Par exemple, par rapport aux exemples que je viens de donner sur les petites filles noires et les petites filles euh, arabes, il se trouve que, que c'est les femmes issues de l'immigration postcoloniale, noires et arabes, sont surconcentrées dans secteur, certains secteurs d'activité les plus précaires, évidemment. Donc le téléconseil, euh, tous les services à la personne, le nettoyage industriel, etc. etc. Donc quand au début du processus, l'enfant se voit réduire son champ des possibles, ça l'amène vers les secteurs d'activité où il est presque prédestiné, en réalité. Donc il y a un lien de cause à effet. Face à ce système donc, très, très discriminatoire, où en réalité les enfants issus de l'immigration postcoloniale ont donc moins de chances que les autres de réussir. On peut comprendre, du coup, le déni qu'on peut avoir par rapport à ces discriminations lorsqu'on parle à son enfant. C'est-à-dire lui dire, mais en fait, voilà, on sait le contexte, il est très difficile, etc., pour que tu puisses réussir socialement. Et du coup, on ne va pas trop se casser la tête avec les questions d'éthique ou la question de la dignité. Ce qui compte, c'est que tu bosses, c'est que tu travailles, etc., pour avancer. On peut être dans cette posture-là quand on est parent, vu le, le système, la société dans laquelle on vit. La question, c'est de savoir si c'est une bonne stratégie, notamment pour l'enfant, si c'est dans son intérêt. Alors il y a une étude qui est très très très importante qui a été publiée l'année dernière en 2017, une étude de l'Université de Californie qui s'est appuyée sur des travaux sur plusieurs années, plusieurs décennies avec des spécialistes de tous bords, donc des chercheurs en sociologie, euh, des médecins, de grands scientifiques, etc. Et ils ont fait un travail par rapport à des enfants, à 100 000 enfants. Donc ce n'est pas un petit, un petit sondage au coin de la rue, c'est un vrai travail, euh, un vrai tra travail de territoire. Et alors, ce qu'a montré cette étude, donc sur l'impact du racisme, sur la santé, en particulier la santé mentale de l'enfant, l'impact, montrait que l'enfant, dès l'âge de deux ans et demi, trois ans, prend conscience du racisme, prend conscience de la hiérarchisation raciale, les Blancs c'est mieux, les Noirs c'est moins bien, et prend conscience de là où il se situe dans la hiérarchisation raciale. Vous avez tous, certainement, tous et toutes, certainement déjà vu cette... Cette euh, expérience qui a été faite où il euh, y a un ensemble d'enfants noirs et on leur propose des poupées noires et blanches et on leur dit alors lesquelles sont les plus belles, lesquelles sont les plus laides, lesquelles sont les plus intelligentes, lesquelles sont les plus euh, euh, bêtes, lesquelles sont, sont les plus euh, méchantes, et lesquelles sont les plus gentilles. Et systématiquement, les enfants noirs préféraient la poupée blanche, plus belle, plus intelligente, plus gentille, et rejetaient la poupée noire en disant laide, euh, euh, bête et, euh, et méchante. Voilà, c'est-à-dire les enfants noirs re rejetaient la poupée qui leur ressemblait le plus. Voilà, donc ça, c'est très, très important. Je le dis parce que euh, moi-même, qui suis issu d'immigration postcoloniale, donc certainement que j'ai vécu euh, cette prise de conscience très tôt, je me suis rendu compte de ça, vraiment, lorsque j'ai eu moi-même mes enfants, en fait. Et où je me disais, mais dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, entendre son enfant parler de race, en réalité, c'est-à-dire parler de la couleur de la peau, etc., dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, on se dit, mais pourquoi il y a ces choses dans ce, ces petits cerveaux Donc c'est assez affolant, c'est assez... Euh, c'est assez affolant, mais en tout cas, il faut le savoir, cette prise de conscience, c'est dès l'âge de 3 ans. L'impact du racisme sur, sur les enfants, c'est notamment des risques d'anxiété, de dépression et d'hyperactivité. Ces risques sont très très lourds pour des enfants qui subissent des discriminations et du, et du racisme. Et ce qu'a montré l'étude aussi, c'est que lorsque les parents sont dans le déni, c'est-à-dire l'enfant se plaint auprès de vous. « Maman, papa, j'ai subi du harcèlement, ou alors l'enseignante m'a dit ça, etc. etc. » J'ai été stigmatisée. Bon, évidemment, ce ne sont pas les termes techniques qu'il va utiliser, mais grosso modo, c'est ça que veut dire l'enfant. Le fait que le parent lui dise « Ne me raconte pas ta vie, travaille, va faire tes devoirs, je ne veux pas le savoir, tu fais la victime, etc. etc. » Donc le parent pense bien faire en poussant comme ça son enfant. En se disant, je, je fais ça pour qu'il voilà, se concentre sur le travail et il ne s'occupe pas trop du système, etc., sinon il va aller dans le mur. Ce déni-là, donc le fait de refuser de ne pas écouter l'enfant et au contraire de le, le renvoyer vers le travail, vers le fait d'oublier de de, en fait ces situations de discrimination, aggrave encore plus l'impact négatif sur la santé mentale de l'enfant. Ça l'aggrave encore plus. Voilà, C'est ce qu'a montré, qu montré l'étude. De la même manière, dans l'étude, parce que l'étude ne s'est pas contentée simplement de faire un diagnostic, une analyse de la, de la situation, dans l'étude, on a également, et ça c'est vraiment, je vous invite à la, à la regarder, dans l'étude, on a également un travail qui est fait sur l'impact, au contraire, euh, euh, des parents lorsqu'ils soutiennent leurs enfants, lorsqu'ils ne sont pas dans le déni, etc. etc. Et C'est pour ça que ça s'est fait sur plusieurs années, c'est comment évolue l'enfant à partir du moment d'où, donc où euh, les parents soutiennent leur, euh, leurs enfants. L'étude a montré qu'il y a une réduction des effets néfastes. À partir du moment où le parent parle des discriminations avec son enfant, enf ça permet à l'enfant de mieux se défendre. Et à partir du moment, et ça c'est vraiment très très important et on le sait peu, à partir du moment où il y a une transmission de la, ce, que, ce, que, ce que les Américains, enfin, dans l'étude, appellent la fierté ethnique, c'est-à-dire euh, le fait de transmettre sa langue maternelle, le fait de transmettre sa religion, par exemple, pour ce qui nous concerne en partie, ici, euh, l'islam, de transmettre sa culture ou ses cultures à l'enfant, participe de sa confiance en soi, de sa plus grande confiance en soi et de sa plus grande estime de soi. Alors qu'on peut avoir l'impression qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, les pouvoirs publics peuvent largement euh, euh, conseiller aux parents qui parlent une langue issue d'immigration postcoloniale, et notamment l'arabe, le berbère, le tamazirt, le wolof, le peul, etc., peuvent conseiller aux parents de ne pas parler leur langue maternelle à la maison parce que, soi-disant, ça provoquerait des retards, des handicaps, etc. Ça, c'est totalement faux, par exemple. Il faut au contraire transmettre euh, sa langue, sa culture, ce qu'on est en réalité, ce qu'on est en tant que parent, là d'où on vient, ses héritages, etc. C'est etc., ça qui fortifie les enfants. L'inverse, au contraire comme je le disais tout à l'heure, crée des, des, des effets très très négatifs sur la confiance en soi et l'estime de soi. Alors ça, c'est très important, et c'est la suite donc, du poème de Givran que, que je commençais tout à l'heure. « Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. » Il faut être stable, dépourvu de complexe lorsqu'on éduque nos enfants, euh, dépourvu de complexe lorsqu'on transmet à nos enfants. Malgré le contexte très très difficile où il y a une forte stigmatisation de ce que sont euh, de, des identités des personnes issues de l'immigration postcoloniale. Les langues dont je parlais tout à l'heure, c'est ne sont presque, pratiquement pas considérés comme des langues, à part l'arabe évidemment, mais le wolof, le peul, etc. vont être considérés comme des dialectes. Vous le savez, l'islam est largement, largement stigmatisé. Malgré ce contexte-là, il faut tenir et il faut au contraire transmettre, transmettre à ses enfants. C'est ce qui est attendu de nous. Alors, on pose souvent la question aux parents musulmans, la question du choix de l'enfant. Voilà. D'ailleurs, on la pose dans un contexte où, dans l'école française, vous le savez, il n'y a pas de choix. L'enfant il arrive à telle heure, il fait telle activité, euh, telle, euh, il y a une telle forme de discipline, euh, il prend la parole quand on, on la lui donne, etc. etc. Donc c'est vraiment au contraire, l'école en France, c'est le lieu du non-choix, de la contrainte. Mais pour les parents musulmans, pas pour les autres. Hein. Pour les parents musulmans, là tout à coup, mais non, ton enfant a le choix, il faut lui laisser le choix. Sous-entendu, il faut lui laisser le choix de l'islam ou pas. C'est ça qui est, qui est un petit peu sous-entendu. Il faut renvoyer à ça, il faut refuser déjà ces termes du débat-là, la question du choix. Il faut au contraire répondre que... Nos enfants, nos enfants ont, le, ont le droit de voir leurs parents leur transmettre leurs valeurs, leurs principes, leur éthique, leur religion, leur langue, leur culture. C'est un droit fondamental de nos enfants. Et je dirais même que c'est un devoir pour nous parents, voilà, de transmettre ce que nous sommes à nos enfants. Une fois que cela a été dit, il ne faut pas faire porter trop de choses à nos enfants, parce qu'en réalité, il y a un revers de la médaille. Vous le savez, il y a beaucoup de parents qui disent à leurs enfants il faut en faire deux fois plus. Il faut que tu travailles plus que les autres. Sous-entendu, c'est vrai qu'on est dans un système inégalitaire, etc., mais il faut que tu bosses plus, du coup. Ça, c'est faire porter beaucoup de choses quand même à l'enfant. C'est-à-dire lui faire porter la responsabilité de, de, de, de, du système inégalitaire. Pourquoi il devrait travailler deux fois plus mais d'un autre côté, quand on est conscientisé par, la, par rapport à la société inégalitaire et qu'on veut au contraire lutter contre ce système inégalitaire, on peut avoir tendance à faire porter également à l'enfant cette lutte. Va au front, va à l'école, si on te dit ça, etc., en, en cours d'histoire, si on dit ça sur l'islam, etc., tu ne te laisses pas faire. Tu te défends, tu ne te laisses pas faire, etc. etc. Ça, c'est problématique aussi, de faire porter ça euh, à l'enfant. Alors... Il y a une autre série dont je voulais parler que j'aime bien aussi, enfin que j'aime bien. Elle est vraiment très très bien cette série. Je ne sais pas si certains, certaines la connaissent. C'est Westworld. D'ailleurs, il y a la deuxième saison là qui a commencé. Mais alors, il y a un gros problème dans cette série, et c'est un problème qui est un peu généralisé dans l'ensemble des séries euh, américaines. C'est le fait que l'héroïne blanche, donc qui s'appelle Dolores. Alors, quand même, je, je, je, je, je raconte un petit peu, je résume un petit peu ce qui se passe dans cette série. Pardon Non, non, je ne spoil pas du tout. <rire> du tout, du tout. On le sait dès la première seconde qu'il s'agit de machines. Voilà. Donc c'est des machines qui, à un moment donné, vont se rebeller contre les êtres humains qui les ont euh, euh, construites. Voilà. Donc d'un côté, on a Dolores, donc l'héroïne blanche. Elle, pour se libérer, elle rêve. Vrai donc... Et la libération, elle tombe vraiment du ciel. Voilà, elle est en train de rêver, puis au fur et à mesure, elle se libère tout naturellement, comme si son état naturel, c'était d'être libre. Par contre, l'héroïne noire, elle, ça ne tombe pas du tout du ciel, pas du tout. Lutter, de se battre, euh, d'aller au front, etc., etc. Comme si son état naturel, c'était pas forcément d'être libre, mais de combattre pour se libérer. Voilà. Et ça, c'est un gros gros problème, Il faut pas que nos enfants soient tout le temps dans une pos position dans une posture de se battre pour avoir le minimum, de se battre pour avoir la justice. C'est pas aux enfants de le faire ça. Parce que notamment alors vous connaissez tous et toutes le film La Vie est belle, peut-être les moins jeunes ne connaissent le connaissent pas. Il y a quelque chose d'universel dans ce film. C'est le fait que donc ce père, donc c'est pendant euh, la Seconde Guerre mondiale euh, donc c'est une famille juive et le père donc est pris avec son fils dans un camp de dans un camp de concentration. Et pendant tout le film, je peux spoiler ou pas là parce que c'est un vieux film, oui. <rire> Pendant tout le film, euh, le père, enfin je dis pas la, la toute fin, quoi, la, la dernière minute. Euh, pendant tout le film, le père, en fait, va essayer de protéger son enfant, c'est-à-dire qu'il va euh, euh, être confronté, donc, euh, au, dans, ce, dans, ce, dans ce camp de concentration, aux violences des nazis, etc., etc. Mais il va essayer de protéger son enfant, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire en sorte que son enfant joue, en fait, que c'est un jeu. Euh, ce compte de concentration pour l'enfant. Et l'enfant va vraiment le croire, il est tout petit, il doit avoir 6 ans. C'est un peu pareil, en fait, pour, pour nos enfants. C'est de dire, voilà, effectivement, on est dans un système qui est très, très hostile, qui est très, très difficile, mais il faut que nos enfants puissent quand même s'amuser et vivre leur vie d'enfant. Voilà, il ne s'agit pas d'en faire des warriors, euh, et des, des, des gens qui vont comme ça au front, des soldats, etc. Ils doivent pouvoir euh, s'amuser. Euh, par exemple, pour ce qui me concerne, euh, mes enfants, j'ai deux petits, un garçon et une fille. Voilà, il y a eu une période pirate, par exemple, et donc dès qu'il y avait un problème, une injustice, etc. ça passait par la piraterie. Bon, maintenant, c'est la période de chevalier-dragon. Mais ça passe quand même par du jeu. Ils se mettent en situation, donc ils apprennent à se défendre, etc. Mais ça passe quand même par du jeu. Surtout, voilà, ne pas faire porter aux enfants, ça veut dire que les parents doivent se battre pour que leurs enfants puissent grandir, évoluer euh, dans une société qui soit plus juste, qui puissent y grandir de, et, et y être curieux, y être ambitieux, y être respectueux dans leur dignité. Et ça, c'est pas possible de le faire tout seul. Il faut que les parents se, se battent collectivement. Et ça, c'est très, très important. Il, il, il s'agit vraiment de voir que les stratégies individuelles ne fonctionnent pas. Les stratégies individuelles des parents ne fonctionnent pas. Il faut se mettre ensemble, il faut avoir des stratégies collectives pour protéger les enfants. Ça, c'est très très important. Il y a une citation de Stéphane Martellin, une grande poétesse haïtienne que j'aime beaucoup. « Si nous ne lançons pas à toute volée nos corps contre les murs et les barrières, qui ouvrira à nos enfants ?» voilà. qui ouvrira à nos enfants si nous, on ne s'en occupe pas Je terminerai par un petit mot. Euh, L'année dernière, on a organisé euh, euh, des états généraux de l'éducation et de la transmission. Et à la fin, le, le grand témoin de la journée, qui s'appelle Farida Ben Merabet, qui est une grande militante, qui a beaucoup euh, milité, euh, qui a milité pendant 20 ans dans la ville de Nanterre, nous disait euh, qu'on lui renvoyait souvent le fait que, ce que je disais tout à l'heure, euh, tu milites, tu milites, tu milites, et en fait, tes enfants, tu les as embrouillés, etc. Et elle, elle nous disait que ses enfants, donc, euh, ils avaient 25 ans euh, aujourd'hui, et elle disait qu'elle avait fait des enfants qui aujourd'hui étaient debout. voilà Et ça, c'est très, très important. Parce qu'elle s'est organisée avec d'autres parents, notamment des mamans, voilà, elle, elle a fait en sorte que ses enfants euh, soient debout. Pour conclure, quatre choses, quatre points. Le premier, et c'est très, très important, euh, je citerai Howard Zinn, qui est un grand historien américain qui est décédé depuis, euh, depuis quelques années, et qui disait, euh, un enfant pauvre ne sait pas qu'il est pauvre s'il est aimé. Voilà, et ça, c'est vraiment pour dire qu'il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants Qu'est-ce qu'on doit à nos enfants C'est déjà l'amour qu'on leur porte. Ça, c'est très, très important. Le fait qu'on aime nos enfants, c'est le premier point. Le deuxième, dire que vraiment être dans le déni par rapport aux violences, aux potentielles discriminations que subissent nos enfants, c'est une très, très grande responsabilité qu'on prend. C'est une faute, en fait, en réalité, que l'on commet contre nos enfants et en réalité contre les générations futures, parce que beaucoup de psychologues ont montré que le déni, provoque des traumatismes qui se euh, reproduisent, qui se transmettent de génération en génération. C'est non, non seulement du mal vis-à-vis -vis de nos enfants, mais c'est du mal aussi pour, pour les générations euh, à venir. Dire aussi qu'il faut absolument chercher euh, euh, à, à transmettre ce que nous sommes, la fierté ethnique, comme disent les Américains, à nos enfants. Il ne faut pas se laisser ambiancer, embrouiller par les institutions, notamment en France. Voilà. Au contraire, c'est un devoir, là aussi, de transmettre ce que nous sommes, notre religion, nos langues, notre culture, etc. C'est ça qui fera que nos enfants sont plus forts, qui pourront mieux se défendre dans leur, dans leur, dans leur vie, et puis qui seront tout simplement euh, euh, debout, comme le disait Farida, euh, Farida Ben Merabet. Enfin, dernier point, s'organiser collectivement. Voilà, il ne faut pas qu'on reste sur des stratégies individuelles, de prendre des cours particuliers simplement à nos enfants, d'essayer de les extraire de telle école parce qu'elle n'est pas assez bien pour les mettre dans les écoles privées, etc. etc. Il faut qu'on puisse réfléchir ensemble à la société que nous voulons pour nos enfants. Voilà. Je citais tout à l'heure Farida ben -Mirabet. Je dirais que, que Dieu fasse que nos enfants soient aussi bien inspirés positivement par les parents que nous sommes et par les parents que vous serez peut-être un jour les futurs parents. Tchallah. Merci.